C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, les pecs c'est n'importe quoi là, il y a un problème, il hein. y a un problème de dosage je pense. et salut les derniers et bienvenue sur fitness fusion on est là pour faire des fusions donc aujourd'hui on se retrouve dans une grotte ah, la lumière non Bellas, la ça... lumière elle est pas ouf vous nous direz en commentaire mais en tout cas tout ça va s'améliorer on est chez mes beaux-parents on a le droit de le dire chez mes beaux-parents je me suis installé ah. <rire> <Quand c 'était rire> chez moi, il ouais. a fait une salle de musculation dans, <rire> dans le garage des beaux-parents c'est quand même quelque chose merci à eux. franchement ils m'ont sauvé la vie je vais pas te mentir mais là dans pas longtemps vous verrez dans un live qu'il a acheté une maison donc on va faire une vraie salle de fitness Ça va être hale, hein. on aura les bureaux chez didio et et euh, la salle de fitness pour les tournages chez Pimous, ça va être lourd. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aujourd fait FAQ. Mais FAQ Je vais t'enculer si <rire> tu fais des trucs comme ça. <rire> non mais FAQ, il n'y a pas Rastas. Ouais, c'est vrai, il y a FA ouais, bah, alors, seulement FA. Foireau. Voilà. Enfin, pas de du coup vu que Bastos n'est pas là, on fera une FA et pas une FAQ. Euh, bah, on peut répondre à la première question déjà. Oui, GGO naturel ou pas <rire> Non, c'est pas celle-ci. <rire> celle-ci on non, euh... Et pendant la FAQ, on va en profiter pour s'entraîner. Donc là on voit ta première question et après on en profite pour s'échauffer avant la première série. Donc première Tu crois que je l'ai vu cette question. Ouais. Donc première question dans Fitness Fusion, c'est Bastos. <rire> non, non, c'est Reda 9.1. Dans Fitness Fusion, vous êtes que deux. Sinon, pourquoi les autres ne sont pas sur la photo Oui, on est que deux sur Fitness Fusion. En fait, il faut bien comprendre que, que légalement, la chaîne Fitness Fusion appartient à Pimous et Didio. Si vous regardez dans les toutes premières vidéos, on a commencé ensemble et on a croisé suite qui avait aussi sa chaîne YouTube. Et on a décidé de regrouper, de se regrouper sur certaines de vidéos. Donc lui, il vient de temps en temps. Mais Fitness Fusion, <rire> euh, doucement, doucement. Là, j'ai une question pour toi. Ouais. Je vais en profiter que ma série pour que tu répondes en attendant. Y a-t-il un, un, un moment meilleur que d'autres dans la journée pour s'entraîner Ah, je l'avais vu cette question. Ouais. Non, Fabrice C'est ça. Mais du coup, je vais surprendre tout le monde et je vais dire oui. oui. Alors, selon certaines études, parce que c'est bien quand on sort les études, en fin d'après-midi, c'est l'idéal. C'est là où on a un regain de force. Mais moi, personnellement, ce que je préfère, c'est m'entraîner en fin de matinée. En fin de matinée, au moins, tu l'as fait, c'est tranquille dans ta journée. Et tu sais, comme tu t'es entraîné, n'en dis pas trop. Parce qu'il y a une vidéo où on en parle. Par ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc s'ils veulent savoir, non. Euh, <rire> le mieux en fin de journée, je pense, euh, mais par rapport à la vie, le travail et compagnie, en début de matinée. Comme ça. Toute ton énergie est mise dans l'entraînement. C'est plus dur qu'à la salle, je te le dis. C'est hein. plus... Ouais. plus dur qu'en salle hein J'ai l'impression que les poids sont plus... C'est plus dur qu'en salle À pas que les poids c'est de la merde je crois <rire> Là ça a rien à voir Faudrait les peser Ils vont se dire... Ouais Didjo, à chaque fois que je le vois il fait les pecs C'est pour ça qu'il y a des gros pecs <rire> Totalement vrai alors là, c'est plus pratique. On est dans son garage. On était obligé de faire la même séance. Every day is chess day. Je te jure. Alors, vous pratiquez, ou comptez pratiquer d'autres sports où vous êtes 100% musculation? Feed by Silavo. C'est une question super intéressante. Vous pratiquez moi... ou comptez pratiquer d'autres sports où vous êtes 100% musculation? Moi, de mon côté, j'avais déjà pensé à faire un autre sport à côté. Ouais. Mais pas tout de suite. Il s'est dit qu'il allait perdre un NBA après la compression voilà, possible. Voilà, exactement. D'où le petit maillot <rire> Jordan. Malheureusement. Euh, non, moi, j'avais pensé à faire à côté un sport de combat, style lutte ou boxe. Ah, ça, ça ça vient toujours les gars, à partir du moment où vous avez 2-3 années de pratique en musculation, dans votre tête, l'idée elle sais germe, sais. tu dis ouais je suis costaud et tout, à mon avis je rends bien soin un ring, mais le problème c'est, voilà. on, <rire> on sait que contracter les gars, il va le taper, je vais faire, <rire> <rire> peut-être on va encaisser et encore c'est pas du <rire> mais sinon t'avais fait du break, j'avais fait du break et c'était lourd, incroyable, un des meilleurs sports pour se développer musculairement je trouve, et moi on s'en fout, du coup bah je What dis you know. quand même yoga, danse. <rire> non mais quel sport t'aimerais faire là si tu reprends en plus de la muscu Non, la boxe. La boxe c'est le meilleur complément à la muscu. On anglaise, moi je préfère. Plus la vidéo doit relancer, plus Et on est dans un sale état. Ouais. On fait des séries nous entre deux. <rire> Justement, développer le coucher barre ou alter Tu veux une réponse complète ou tu veux une réponse qui compte que pour moi genre non, pour toi, moi je réponds juste après si tu veux. Vas-y. Comme ça, tu pourras dire pourquoi toi c'est l'autre solution que tu prends. Bah, mais si c'est pas l'autre et si c'est la même. Eh ben, on va aller se renculer. Parce que je sais que je vais te surprendre là. Alors, moi, barre. Parce que j'ai une cage thoracique épaisse et des bras courts. Donc, ça m'indiqua pas de travailler à la barre. Au contraire, je suis fait pour la barre. Et j'ai des très bons ressentis, donc je travaille à la barre. Ouais, pour prendre du muscle, toi, c'est mieux. La euh, barre, pour que les performer, c'est mieux la barre. Beaucoup mieux. Mon amplitude peu... est parfaite. Mais si c'est juste une question de préférence Coucher je je barre, direct. Barre. C'est trop stylé. La puissance, moi. frère. Euh, question préférence, barre, mais question ressenti et tout, alter, y a rien de mieux. C'est trop facile là hein Ouais. y bon, là, on t'attend. Ouais, ils ont bien tapé les séries d'avant. Oh, tu vas sortir. Putain. Combien là 42 42,5. Tu saurais répondre dans le pouce Vas-y. Quelle est votre passion en enlevant le sport on Enlève le sport. Il te reste quoi à part de ouais. neuf. Manger. <rire> La meilleure passion que j'ai entendue de ma vie, manger. <rire> Moi sur ouais, si on gars, la aussi. muscu, il me reste le game. Les jeux vidéo, ouais. Les jeux vidéo et les voitures. L'ambiance elle est pesante en plus comme c'est petit je trouve. Vous ah que je... ça t'écrabouille un peu. Vivement que t'as ton vrai homme gym. Vivement qu'on commence à euh, que j'ai mon homme gym que j'ai mon homme gym. <rire> ouais, je, vais... <rire> je vais faire la chaîne tout seul hein, je vous le dis. <rire> là on part sur quoi jean écarter écarté couché, on a fait à 26 kilos. Côté un fou à 16. Ah, Altéré de là, la... ça c'est lourd les gars. Incroyable. Pour optimiser la place, DJO Fitness. Ouais, je le connais lui, il fait de la muscu. Ouais. Il est question lui hein Puis si tu savais que le vidéo se, se doper Tu le dirais à la communauté ou pas Si tu savais que je me doper est-ce que tu le dirais à la communauté Vrai hein, honnête on est sur FF D'abord j'en parlerai avec toi Ouais bah ouais Je te proposerai de toi même Il, il aurait dire. dit oui je l'aurais pas cru D'abord j'en parlerai avec toi parce que je trouve que c'est une décision qui t'appartient de le dire ouais, Mais moi je te ferai part du fait qu'il faut pas mentir Et je te laisserai le dire toi même absolument. et je pense que tu le dirais toi même de toute façon Je pense pas que tu mentirais là dessus je te fais confiance Voilà Didier il pose des bonnes questions Si on, si on savait qu'il y avait un membre qui se dopait dans l'FF On pourrait pas dire à sa place bon les gars lui se dope ouais. Ça doit venir de lui Ah ouais non mais de toute façon de une parce qu'on se, se pas lui et moi ouais. Moi par exemple au vous toucher, il me dit qu'il est natif fait 180 Si dans ma tête je me dis ouais bah si il est fait c'est parce qu'il est dopé Bah je vais arrêter de progresser au bench parce ouais. que je me dirais que c'est pas possible Mais si au contraire il me dit yeux dans les yeux Je suis nati, 180 kg je peux les faire Je me dis bah si les a fait je peux les faire Bah après il y a aussi une question de morpho ouais. qui me freine à me dire que jamais je les ferai. C'est comme Mais quoi. je peux atteindre un meilleur euh... Quand je vois gros pecs et épaules épaules naturelles, tu me dis c'est possible je me aux épaules Mais en tout cas c'est la seule façon de le dire C'est on regarde droit dans la caméra. Et on dit je suis naturel Je suis d'accord Alors moi j'ai une question pour toi Pourquoi vous avez commencé la muscu Expliquez chacun votre histoire Ça va être bon, hein. Ah Mais ça les gars on veut en faire une vidéo Ça viendra On voulait arriver sur Youtube avec une vidéo comme ça Où on se présentait Mais je crois que c'est plus intéressant d'attendre Au moins ils ont envie de savoir tu vois C'est vrai Moi j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui sera en description si ça les intéresse, la motivation de... Ah ouais, pourquoi là, allez la voir, ah, allez la voir, elle est très <rire> bien en fait. Pour répondre brièvement, moi il y avait dû laisser aller, j'ai toujours été sportif, et il y a eu une période où je sortais beaucoup, alcool, compagnie, vous connaissez, voilà. Pris un peu français, de poids, et là je me suis remis euh, au sport, et la musculation c'était ce qu'il y avait de plus facile. Voilà. Alors, moi j'ai une question, parce que moi j'ai déjà répondu concrètement, <rire> est-ce que toi, ça t'intéresserait <rire> par expérience de faire un jour une compétition Genre non, en même physique. Pas, même physique, mais juste pour voir ta limite. <rire> non, pas du tout. Vraiment tu veux pas, en même en short, en principe. Déjà, Pourquoi parce qu'il y a le short, je me, je me mets pas en stream ou en short devant des mecs qui en me jugent short Parce que j'ai pas envie de me comparer aux autres en fait, j'en ai rien à foutre. Moi je me sens bien comme Moi, ça. Moi je le pas pour bon me comparer aux autres, je le fais pour. Je, je veux, veux voir, voir le de... niveau que je suis capable d'atteindre sur scène en fait. Ouais, je veux voir vraiment le rendu que je peux avoir. Tu peux, tu peux voir le niveau que as face à un miroir, tu vois. Je veux pas faire une sèche a rien à gagner. Mais en plus, c'est pas mon délire. Vous l'avez <rire> vu, je sais faire aucune pose de mec physique. <rire> <rire> rien que ça. J'arrive <rire> de les Vas-y, va la danse classique toi. Vos prénoms, tiens. Sens, ça C'est pas mal. T'en pose ça. deux, vas-y, rapide. Vos prénoms. Albino et Joanny. Albino italien, du prénom Alban en français. Giovanni, italien du mot Giovanni, mais pour <rire> avoir du travail, on a essayé de franciser un peu tout ça. Pour avoir <et> du travail. <rire> on a dit Giovanni. Votre jeu du moment Vas-y, rapide. CSGO. FIFA. FIFA 21 Je pensais que t'allais dire Rocket League. Fidèle à CSGO, bon. Rocket League. C'est mon jeu de cœur. CSGO c'est mon League, jeu de cœur. Rocket League, pas du tout. Et j'ai cassé une manette, c'est suffisant. S'il te plaît, mets l'extrait. C'est comme ça qu'on joue... Regarde, tu la vois la manette, tu la vois Regarde, hop. Reviens. Voilà. C'est comme ça qu'on joue à Rocket League. C'est quand la boule à zéro de Pimous Lol. On n'a pas oublié. Il n'y aura pas de boule à zéro, mais il y aura du cheveu très court, un peu comme toi. Comment ça s'appelle Énorme. Comment ça s'appelle énorme. Fait... énorme. Je vais la rien, il va maigrir. Le ça, Watch ça Time. Non, je sens qu'il est sincère Énorme, énorme, énorme. il perd du poids. Charles, oh. il perd du poids. Regarde, mais c'est gros, c'est quoi C'est de la viande eh ben voilà. C'est abusé. Vous pouvez y arriver naturellement. abusé. Vous faites pas d'efforts sur les questions. Donc, en dessous de cette vidéo, posez-nous des questions. Comme ça, on viendra resélectionner pour la prochaine FAQ. C'est important. Mettez vos meilleures questions. On viendra. Resélectionner. vous faites pas d'efforts, venez sur Instagram, on n'est pas assez nombreux là, vie ma mère. Instagram, fitness fusion. Ben, ils veulent pas venir, ils sont là, ils font des difficiles, frère. <rire> on est tout nu sur fitness fusion, ils demandent des fusions tout nu, et après, ils viennent on pas voir. aussi. Faut le... Putain. Bon, on espère avoir répondu à certaines de vos questions. Déjà, semaine prochaine, pas de vidéo. Semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, ouais. mais. Dans la semaine qui suit, dans les jours, genre 2-3 jours après, il y aura une vidéo qui sort de toute voilà. façon. C'est pour ça qu'on se permet de pas la sortir. Donc dans deux semaines, vous aurez deux vidéos par semaine. Et vous comprendrez pourquoi la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo. Il y a un nouveau concept sur Finesse Fusion qui arrive. Rendez-vous mercredi, euh, la semaine avant le 9 juin. Donc vous allez rire les gars, il y a beaucoup de fun qui arrive sur la chaîne. Et il y a aussi lourd. le gros projet, très, le très, très lourd. lourd. Ce sur quoi on travaille Édouard, depuis plus d'un an. j'ai jamais travaillé autant sur un truc. <rire> on en avait marre. Merci de nous avoir suivis, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. C'était fini souvent de la vous étiez en présence de et force et fun